Biogarant présente Madame comme un chef. Madame comme un chef adore cuisiner. Elle cuisine parfois pour son lapin, parfois pour des inconnus, mais souvent, elle cuisine pour sa voisine, qui suit un traitement contre le cancer. Alors pour elle, Biogaran a conçu des conseils et des recettes adaptées, disponibles en pharmacie ou consultables sur mieux-dans-mon-assiette-avec-le-cancer.fr. Biogarant. Chaque jour, agir pour la santé.